Depuis peu, je vois de plus en plus de commentaires comme... cela. Et à ce genre de réaction, je dis juste non, non, totalement non, vous avez tort. Pour nos viewers qui ne connaissent pas déjà cet animé, et putain faut essayer pour ne pas le connaître, Angel Beat, c'est un animé du studio PA Works, les mecs qui ont fait ça aussi, je vous le montre à l'écran, ayant été diffusé en printemps 2010, donc ça commence à dater un peu pour nos jeunes fans de DBS abonnés à cette chaîne. Et pour vous replacer dans le contexte, il est classé numéro 8 sur ma animéliste en termes de popularité. 8 sur 15 000 animés. En bref, c'est un putain d'événement à l'époque. Un événement que j'avais pas pu connaître malheureusement parce que, ouais, j'avais 8 ans à l'époque, je l'avoue. Mais en checkant ma bonne vieille chronologie des animés, je peux vous dire que beaucoup des animés que vous adorez, probablement, n'existaient pas en 2010. SNK, MHA, One Punch Man, Steins Gate, Jojo, Your Name, SAO et tellement d'autres n'existaient juste pas. Il est donc très difficile de se replonger dans la communauté et l'ambiance de l'époque. Mais encore aujourd'hui, avec tous les noms que je viens de vous citer, on peut comprendre pourquoi il y eu tant de lip à l'époque. En 2010, nous sommes dans la période de création d'une nouvelle ère pour l'animation. Que ce soit d'un point de vue visuel, comme avec l'ascension du Moe de Kyoto Animation, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, mais aussi dans la manière dont les personnes consomment les animés en général. En effet, c'est aux alentours de 2011-2012 environ que commence la révolution du simulcast qui va remplacer les diffusions télévisuelles pour augmenter drastiquement la popularité des animés grâce à internet. J'aimerais aborder ce sujet plus en détail, mais ça n'aurait pas de sens de rajouter des heures à cette vidéo. Il faut juste que vous sachiez que 2006 et 2007 sont objectivement et incontestablement l'âge d'or de l'animation japonaise d'un point de vue popularité depuis longtemps. Comme une espèce de renaissance avec des shows comme Death Note, Clanade, décidément Kyoto Animation, Code Geass, Gintama, Naruto et bien sûr, Duran Lagan. Mais après cette période, comment dire... Euh, il y a eu de très bons shows de 2008 à 2009, Clannad After Story, le parfait Full Metal et *Kimmy's Brotherhood évidemment, mais aussi bon soit ces derniers, il n'en reste pas moins une suite et un remake d'animés d'avant 2008. Il faut savoir que beaucoup moins de séries sortaient dans la décennie précédente, et donc beaucoup moins de séries intéressantes sortaient. C'est logique, bah ouais. Une quarantaine contre au moins 70 de nos jours. Désormais, chaque saison possède au moins une dizaine de nouveaux animés ou de suites qui peuvent perdre une très large audience. Mais en 2010, mais pas vraiment. Il y avait toujours environ 2 ou 3 animés qui plaisaient à la majeure partie de la communauté et qui faisaient parler d'eux. Mais le reste disparaissait dans les méandres de l'oubli de la plaine to watch list. Et vous savez quel genre d'animé il manquait à l'époque tout simplement, les drames. Après avoir fait quelques recherches, j'ai pu constater qu'il existait très peu de drames dans l'animation. Surtout dans la période 2000-2010, où tout le monde avait les yeux rivés sur les shonen à la vogue, comme One Piece, Bleach, Naruto, qui détruisaient les compteurs. En regardant le top 100 Mayan Millist, on voit pourtant que les drames sont plutôt bien présents parmi les œuvres les plus appréciées, mais aussi que la majorité de ces drames sont sortis après 2010. Et ça, c'est important. L'année 2010 était, comment dire, un peu vide. Si on est sous les fameux shows hype de chaque saison, comme Durarara, Keon, Bakuman ou A the Dead, il n'en restait pratiquement rien de très intéressant. Et pourtant, parmi toutes ces séries, une petite adaptation de Light Novel va en profiter pour se glisser au sommet. Son nom, Angel Beats. Avec un point d'exclamation, je sais pas trop pourquoi. Je vais pas me casser le dos à résumer toute l'histoire parce que soit vous la connaissez sûrement déjà, sinon vous allez la regarder immédiatement, et surtout parce que j'ai pas que ça à foutre honnêtement. On a déjà perdu assez de temps comme ça. En bref, l'anime nous raconte les différentes péripéties d'un garçon du nom d'Otonashi qui se réveille amnésique dans un lycée pour faire la rencontre de Yuri. Elle lui explique qu'ils se trouvent tous les deux et un groupe de personnages dans l'au-delà, un endroit entre l'enfer et le paradis, et dans lequel leur but est de tuer l'ange nommé Canadé pour ne pas disparaître. Alors Kotonashi va essayer, lui, de retrouver sa mémoire. Au fil des épisodes, ils vont renforcer leur lien jusqu'à trouver la vérité sur ce monde et aboutir chacun à la conclusion de leur acte narratif et le dénouement final qui donne une fin très ouverte et satisfaisante. Ou vous pouvez mater l'OAV fin de service aussi. Le but de ces vidéos est moins de vous expliquer pourquoi est-ce qu'Angel Beats est bon mais plutôt de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas honteux de l'aimer. J'ai été énervé de voir autant de critiques négatives récentes sur Angel Beats ces derniers temps. Des critiques disant que... Les personnages, excepté le cas principal, n'ont aucun développement, que l'univers est rempli de trous scénaristiques et d'incohérences, et surtout que l'histoire n'a la nulle part et laisse le viewer beaucoup trop interprété à la fin. Mais malheureusement, bah, tous ces reproches sont vrais. Mais il faut se demander, est-ce que c'est tant un problème que ça c'est vrai, est-ce qu'un animé se doit forcément d'être narrativement et structurellement abouti pour être qualifié de bon ou d'intéressant Et on en vient à la raison de pourquoi j'ai voulu faire un historique des animés de la décennie dernière, pour vous faire comprendre qu'Angel Beats fut important pour l'histoire des animés en général. C'est un animé qui a engendré une nouvelle vague de drames dans le game, qui ont pu donner l'envie à d'autres studios de faire leurs propres drames, Parasite, March Comes Like a Lion, Layla Tever Garden, Natsume Yoshinju, etc, etc. Tout cela ont peut-être été influencés par Angel Beats, même si j'avoue bien qu'il n'est pas l'unique responsable de la croissance des drames, Death Note et Fometal Hakeem Isborough Overhood ont aussi aidé. On pourra cracher autant qu'on veut sur SAO, pour sa nullité et le genre de merde des isekai adaptés de light novel qui inondent chaque saison d'anime, mais n'empêche que sans SAO, est-ce qu'on aurait pu avoir des shows comme Log Horizon, No Game No Life ou Tencent Chitra Slime d'Attaken cette saison Absolument hilarant et coloré et rempli d'idées originales que tout le monde s'accorde pour soi des très bons shows. Je veux juste vous dire ceci, n'ayez pas honte d'aimer Angel Beats même n'ayez pas honte d'aimer n'importe quel anime très populaire, même si on vous dit qu'ils sont mauvais dans leur écriture, leur scénario ou leur personnage. Car c'est les animés populaires qui peuvent rassembler les foules de passionnés et les unir pour donner envie aux studios de créer de nouvelles séries du même genre. Puis de même, un jour peut-être faire mieux que leurs prédécesseurs, on sait pas. Et ainsi nous pourrons bâtir ensemble l'histoire de l'animation japonaise. Quand Angel Beats, malgré ses nombreux défauts que je reconnais, soit retenu comme étant un nom majeur du début de cette décennie, grâce à sa musique, ses visuels, son message, et surtout, le modèle qu'il fut pour les drames dans le monde des animés. Bah putain, un mois pour faire une vidéo et je l'écris, tourne et monte en l'espace d'une semaine si c'est pas une crédiblée. Donc quoi qu'il en soit, sachez que j'aimerais beaucoup produire plus de vidéos, mais l'inspiration vient quand elle veut. En plus de galérer à l'écriture, je manque vraiment de temps, faut pas déconner. Même si vous voulez parler un peu plus avec moi de ce sujet, vous pouvez vous rejoindre dans les scores le lien est dans la description. Sinon, laissez un like et un commentaire, je l'apprécierai énormément. C'était James, et encore une fois, see you later. Mmh.